On se retrouve pour un type de vidéo qui est quand même assez populaire sur Youtube mais que j'ai décidé de remanier un peu à ma sauce. Je pense que vous connaissez tous les unpopular opinions ou euh, opinions impopulaires. Ce sont en général des vidéos où on liste euh, bah, tout simplement des opinions qu'on a, des goûts qu'on a qui ne sont pas euh, ceux de la majorité, on va dire. En général, ça va notamment concerner l'esthétique de certaines pièces d'équipement. Moi, j'ai décidé de faire ça un peu différemment. Déjà, je pense que si vous nous suivez un petit peu, vous savez que euh, l'équipement, c'est vraiment pas euh, le sujet qui m'intéresse le plus en tout cas, parler de choses que je trouve moches, c'est pas vraiment euh, le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne. Du coup j'ai décidé de recentrer un petit peu le concept pour parler plutôt euh, d'outils ou de méthodes ou euh, de pièces d'équipement que je n'aime pas mais plus par rapport à leur utilisation ou au concept, enfin voilà et la deuxième chose que j'ai changée euh, dans ce concept c'est euh, tout simplement que d'habitude en général on fait une seule grosse vidéo My Unpopular Opinions où on liste euh, bah, tout, euh, que ce soit les choses euh, qu'on aime bien mais que la majorité n'aime pas ou l'inverse. Moi j'ai décidé carrément d'en faire une série de vidéos voilà, euh, pour avoir le temps à chaque fois d'approfondir un petit peu mon point de vue de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que euh, j'ai cette opinion-là, j'ai cet avis-là par rapport à, aux choses que je vais vous présenter. Vraiment mon but c'est d'avoir un échange constructif avec vous, de vous donner euh, le pourquoi du comment, et de pouvoir euh, par la suite bien évidemment échanger avec vous dans les commentaires, que ce soit euh, avec les personnes qui vont être d'accord avec moi, qui vont se retrouver dans mes propos, et qui vont être contents de ne pas être tout seules. Euh, mais aussi ceux qui ne sont pas du tout d'accord, euh, et dans ce cas-là, voilà, je suis ravie euh, d'échanger avec vous aussi. Tant que ça reste euh, dans la bienveillance, le respect de l'autre, et que c'est pas de la critique gratuite, évidemment, que ce soit euh, dans un sens comme dans l'autre, hein, on est d'accord que tous ceux qui sont euh, d'accord avec moi, je veux pas vous voir taper sur les autres, s'il vous plaît, je compte sur vous. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler euh, d'un sujet qui euh, peut peut-être être risqué pour une première vidéo... <rire> puisqu'il s'agit du clicker, de l'utilisation du clicker, et plus globalement de la méthode du clicker training. C'est une méthode dont on entend le plus en plus parler ces dernières années, qui est de plus en plus valorisée et montrée en exemple comme une super méthode de renforcement positif. Donc, vous vous en doutez, euh, je n'aime pas je ne suis vraiment pas une grande fan du clicker, même si je respecte totalement ceux qui l'utilisent. Euh, voilà, moi il y a plein de petits trucs qui me chiffonnent et euh, sans plus attendre, je vais vous lister tout ça. Alors la première chose qui me fait un peu grincer, euh, c'est pas vraiment la faute du clicker en soi, mais plus euh, des gens qui vont l'utiliser. Euh, c'est euh, l'énorme effet de mode dont a été victime le clicker. C'est montré comme euh, la méthode euh, idéale, révolutionnaire, et globalement, je trouve qu'il y a un peu le même euh, effet que ce qu'on a eu il y a quelques années en arrière encore, lorsque euh, les licols en corde, les licols diétologiques, sont devenus à la mode. C'est-à-dire que les licoles, il y en avait dans tous les coloris possibles avec plein de tressage, c'était à la mode, c'était fashion, du coup tout le monde en prenait, sans vraiment savoir euh, comment on s'en sans vraiment savoir quels étaient les risques, les dangers. Enfin voilà, euh, tout l'aspect négatif euh, du licol en corde avait été complètement occulté par euh, cette énorme mode qu'il y avait. Je pense que vous vous souvenez sûrement du nombre d'accidents qu'il y a eu à l'époque à cause de l'icol mal utilisé, euh, de chevaux qui ont été attachés dans un vent avec des licols en corde, enfin voilà. Et ben là je trouve que euh, le clicker est un peu victime de la même chose. C'est à dire qu'on en entend énormément parler comme étant euh, presque une petite pilule miracle, une méthode incroyable qui va vous permettre d'éduquer votre cheval, sans souci euh, de débroussailler vos clôtures et de payer vos impôts. Non! Mon but là n'est absolument pas de décrédibiliser les personnes qui ont eu des super résultats en passant au clicker avec leur cheval ou leur âne ou leur chien. C'est pas du tout mon but et je sais qu'il y a des personnes que ça a vraiment pu aider mais pour autant ce n'est pas un outil miraculeux, c'est pas quelque chose de magique et je trouve ça très dangereux en fait d'en parler comme si ça n'avait que des bons côtés alors que ça n'existe pas les choses qui n'ont que des bons côtés. Le clicker ça a ses avantages comme ses inconvénients et je trouve ça très très important de garder ça en tête et d'être euh, finalement objectif sur euh, la méthode qu'on utilise. Le deuxième point euh, qui fait que je n'aime pas le clicker, c'est tout simplement euh, son bruit. L'avantage du clicker, selon les adeptes c'est que c'est un outil qui va produire un son euh, dit neutre euh, par opposition à notre voix par exemple qui elle va forcément fluctuer selon euh, l'intonation qu'on y met, selon l'émotion qui nous traverse à l'instant T. Or je suis pas très d'accord. Pour moi un claquement ce n'est pas neutre. Je suis vite, euh, très impactée par euh, les sons un peu forts, par les sons euh, brusques, soudains, imprévisibles. Voilà, ça peut être compliqué pour moi. Et du coup, je sais que bah, pour moi, ce bruit-là, c'est l'enfer. Vraiment, c'est insupportable. C'est pas du tout agréable. Et euh, je me dis que si, déjà pour moi, c'est pas agréable, pour euh, nos animaux, nos équidés qui ont une ouïe encore plus développée que la mienne, hein, très clairement... Euh, ça doit être encore pire Or le clicker, c'est quand même du renforcement positif à la base. Le clic est censé représenter un confort pour l'animal. Euh, il va être généralement associé à une friandise. Et pour moi c'est un peu paradoxal d'associer euh, une récompense à un bruit désagréable. Je, vraiment je ne comprends pas. Encore une fois je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis juste que euh, pour moi c'est juste quelque chose de pas très cohérent. Un autre point que je trouve un peu limitant sur le cliqueur, c'est qu'il produit toujours le même son. C'est toujours ce même qui est toujours insupportable, hein, ça, ça n'a pas changé. Et en fait, on ne peut pas vraiment euh, le doser. Euh, il me semble qu'il y a des cliqueurs qui ont un bouton volume, mais globalement, euh, ça ne va pas changer énormément non plus. Et pour moi, c'est tellement important de pouvoir doser justement. Quand je travaille avec Fanfan, par exemple, euh, je ne vais pas du tout récompenser euh, un bisou ou une jambette qui sont des tours qu'il connaît parfaitement, euh, de la même manière que je vais récompenser un cabré ou un coucher qui sont des tours qui lui demandent euh, beaucoup plus d'effort. En utilisant ma voix, bah justement, ça me permet de doser, euh, de ne pas le récompenser de la même manière parce qu'il ne fait pas le même effort, tout simplement. Ça me paraît important de récompenser les petits tours et les petites actions, mais de récompenser euh, x100 les plus grosses. Si je dis pas de bêtises, il me semble avoir vu passer l'info que pour pallier à ce problème certaines personnes qui utilisent le clicker vont cliquer plusieurs fois pour récompenser un gros tour ou un gros exercice. Mais du coup fin, là pareil pour moi c'est pas très logique parce que le principe même du clicker c'est d'avoir une récompense très précise sur une fraction de seconde sur un instant, donc au final, si on clique plusieurs fois, on perd euh, tout l'intérêt de la méthode en elle-même. Une autre chose aussi sur laquelle je pense que pour le coup, on va être tous d'accord, euh, c'est tout simplement que c'est euh, galère, c'est un outil supplémentaire à gérer, et quand on a déjà euh, un carotte-stick ou un stick tout simple, une longe, avoir en plus un clicker, c'est pas très pratique. Je connais des personnes qui du coup ont arrêté euh, de se servir de leur clicker et euh, font simplement un claquement de langue, pour, euh, pour remplacer le bruit. Mais c'était quand même un point important à soulever parce que vraiment c'est la première chose je crois qui m'a traversé l'esprit lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de la méthode du clicker. Et pour rester un petit peu dans cette thématique là aussi, j'ai également noté que le clicker c'est un outil supplémentaire entre nous et notre animal. Euh, je suis vraiment euh, quelqu'un qui aime avoir le moins de choses possibles entre moi et mon animal. Déjà en équitation classique je suis mais tellement euh, pas fan de toujours rajouter des équipements. Du coup, pour moi, c'est également valable lorsqu'on fait bah, du travail à pied, ce genre de choses. J'aime également en avoir le moins possible. C'est le moment où je me permets de prendre le relais en voix off. Car en réécoutant mes explications, je m'aperçois que je n'étais pas claire du tout. Et que je me suis pas mal perdue en cours de route. Je vous épargne donc tout ce blabla incompréhensible. En fait, et là encore mes propos n'engagent que moi... Ce que j'aime vraiment par-dessus tout avec mes animaux, c'est de pouvoir établir un lien, une connexion avec eux. Et j'ai vraiment l'impression que plus on rajoute des outils entre nous, plus on se rajoute des barrières. Chaque outil supplémentaire venant interférer dans la communication. C'est un peu comme si je voulais caresser Egon, mais en portant une paire de gants, en le touchant avec un stick et en lui mettant un tapis sur le dos. Au final, je peux plus du tout sentir ses poils sous mes doigts. Et pour moi, euh, le clicker, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression d'avoir une télécommande sur laquelle je dois appuyer pour contrôler mon âne. Et je trouve ça si peu authentique comme moyen de communication. Bon, allez, c'est tout pour moi. Je vous laisse retrouver la moi en format vidéo pour le dernier point. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, c'est que le clicker est un outil de précision. Ça, je pense que si vous êtes un peu renseigné sur la méthode, vous le savez déjà, le clicker, le but, c'est d'être hyper précis dans notre timing pour bien récompenser l'animal au moment où il fait l'action. Euh, sauf que justement, tout outil de précision nécessite d'être hyper précis. La moindre erreur de timing ou la moindre mauvaise utilisation de l'outil euh, pour une raison X ou Y, parce que tout simplement on est humain et on n'est pas parfait. Bah ça peut avoir tout de suite des conséquences compliquées à gérer par la suite, ça peut casser tout le travail qu'on a fait en amont, enfin voilà. C'est pas quelque chose à prendre à la légère pour moi quand on utilise un outil de précision et euh, j'ai l'impression que comme le clicker, c'est un outil de renforcement positif, les gens le prennent moins au sérieux que si c'était une paire d'éperons qui eux peuvent blesser physiquement s'ils sont mal utilisés. En tout cas, voilà, vous savez maintenant pourquoi je n'utiliserai euh, jamais de cliqueur avec euh, ma petite troupe, que ce soit euh, les ânes ou les chèvres. Pour autant, euh, si vous avez vu cette vidéo, vous savez que je suis euh, vraiment une pro-renforcement positif, par défaut et autant que possible, on va dire. Euh, je vous laisse la regarder si euh, vous voulez en savoir plus sur euh, ma vision du renforcement positif et du renforcement négatif, euh, surtout dans le travail des ânes. Pour moi, c'était vraiment important de vous faire cette vidéo justement en temps... Euh, que euh, fervente euh, utilisatrice de renforcement positif, parce que autant euh, des critiques du clicker par des personnes utilisant exclusivement le renforcement négatif, je pense qu'on peut en trouver autant. Euh, J'ai l'impression que toutes les personnes qui euh, se disent pro-renforcement positif, ou en tout cas qui l'utilisent majoritairement, comme c'est mon cas, ben toutes ces personnes-là vont vous dire que du bien euh, du clicker donc voilà je trouvais ça euh, assez chouette et intéressant de nuancer un peu euh, tout ça. Aujourd'hui j'ai l'impression vraiment que dès qu'on dit qu'on travaille en renforcement positif euh, les gens pensent au clicker en premier alors que c'est vraiment juste une méthode. Évidemment, il y a euh, d'autres manières de faire. Euh, avant de vous quitter quand même, un dernier petit rappel. Je compte sur vous pour ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Euh, je n'ai absolument rien euh, contre les personnes qui utilisent le clicker training tant qu'ils le font euh, correctement, qu'ils ne mettent pas en danger euh, leur animal. Et voilà, évidemment. Et tout ce que je viens de dire, ça reste mon avis. Euh, je ne prétends pas avoir la vérité absolue. Sur ce donc j'attends vos commentaires avec impatience. J'ai trop trop hâte de savoir euh, ce que vous pensez de ce nouveau format. Euh, J'ai hâte de savoir qui parmi vous est euh, pro cliqueur et qui parmi vous euh, a potentiellement le même avis que moi et euh, la même unpopular opinion. Et voilà sur ce je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.